Vierge et ascendant Vierge, bonjour! Euh, voici un petit portrait insolite de votre signe. Si vous étiez une qualité, euh, ami Vierge, et eh bien ce serait la puissance de travail. Vous êtes en effet quelqu'un qui aime particulièrement son travail, le travail est même essentiel à votre équilibre, et si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de vie. Non, j'exagère! Hein. Euh, mais euh, bon, c'est quand même très important pour, euh, pour vous sentir bien dans votre peau, parce que vous avez besoin d'occuper votre tête euh, ou vos mains, hein, suivant euh, ce que vous faites, et c'est donc, je le répète, essentiel à votre vie. Si vous étiez un défaut, euh, on pourrait dire euh, la maniacrie, bien que ce mot ne soit plus tellement d'actualité pour euh, décrire euh, ce petit côté obsessionnel euh, que la Vierge peut avoir, euh, euh, qui euh, s'attarde sur des détails, qui euh, a des rituels, qui euh, aime euh, euh, la répétition des choses, parce que c'est rassurant, or la Vierge est une inquiète qui a besoin d'être rassurée. Si vous étiez une couleur, alors je resterais dans des tonalités assez neutres, le beige, le caramel, le jaune très clair, des teintes si vous voulez, qui ne heurtent pas l'œil, parce que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas euh, ce qui est excessif. Vous êtes le, un des signes les plus mesurés euh, du zodiaque et euh, pour vous, euh, une couleur euh, se doit d'être euh, plutôt neutre. Alors peut-être on pourra rajouter du vert parce que vous aimez la nature, le naturel, les animaux, tout ça, ça fait partie de vous aussi. Si vous étiez un plat, eh bien, il faut que ce soit sain naturel et, et que euh, ce soit bio. Hein. Alors bon le taboulé semble correspondre euh, à, à ce que vous aimez parce que c'est des graines, ensuite vous mettez de la menthe, un petit peu de citron, euh, des tomates, bref c'est quelque chose d'assez euh, naturel. Vous aimez, euh, comment dire, vous occuper de votre euh, de diététique, vous êtes féru de diététique, et euh, bon, euh, on trouve pas mal de vegan hein, parmi euh, les vierges. Si vous étiez un sport, à mon avis, vous seriez euh, ce qu'on appelle un sport cérébral, c'est-à-dire les mots croisés, le sudoku, le... enfin tout ce qui fait travailler vos neurones parce que vous avez besoin d'avoir la tête sans arrêt occupée euh, à penser, à réfléchir. C'est d'ailleurs euh, troublant euh, très certainement pour certains d'entre vous parce que vous avez du mal à trouver le sommeil hein, quand euh, quand la tête est, est trop en ébullition comme ça. Mais bon, vous avez du mal. Euh, vous avez beaucoup de mal à chasser toutes ces pensées de votre cerveau, et euh, bon, le sport cérébral vous y aide. Si vous étiez une ville, eh bien on a choisi avec Zoé Tokyo, parce que ça nous semble être la ville la plus propre qui existe. J'ai des amis qui en reviennent et qui me disent que dans le métro on pourrait manger par terre tellement c'est propre. Alors, euh, je dis ça parce que vous aimez la propreté. Vous êtes euh, quelqu'un qui ne supporte pas les germs, euh, c'est-à-dire euh, tout ce qui, tous les microbes. Hein. Vous aimez pas ça du tout. Hein. Ça vous fait peur. Donc, euh, une ville où on peut manger par terre, ça quand même, c'est euh, un top. Si vous étiez un chanteur, bah, c'est une chanteuse et. Euh, parmi tous ceux euh, qui sont de la Vierge, il y en a quelques-uns, euh, nous sommes tombés sur Mylène Farmer qui est typique de la Vierge, avec euh, en plus de ça une notion de contrôle de son image euh, qui est euh, extrêmement important. Euh, le contrôle étant, euh, pour le signe de la Vierge, euh, quelque chose d'indispensable, vous ne pouvez pas imaginer ne pas vous contrôler et parfois ne pas contrôler les autres. Si vous étiez un acteur, eh bien, on a pensé que l'anglais là Hugh Grant, vous savez qui jouait dans les Bridget Jones euh, et puis dans d'autres films euh, euh, qui a ce côté un petit peu pincé, euh, typiquement anglais, et le côté très réservé, très retenu, qui caractérise les Vierges. Euh, donc euh, bon, il fait une carrière en demi-teinte, pas, il n'éclate pas complètement, il n'est pas non plus euh, euh, totalement mis au rencard, mais euh, bon c'est vraiment, il est assez typique de la Vierge. Si vous étiez un mot, alors ça on est tout de suite tombé d'accord avec Zoé, c'est le mot économie. Vous êtes économe. Vous n'aimez pas dépenser euh, pour rien et vous trouvez même beaucoup de plaisir, de jouissance dans le fait d'économiser. Vous pensez que vous avez le secret euh, euh, du bonheur euh, en économisant. Alors c'est votre truc. Je veux dire, vraiment, il euh, n'y a pas de critique à faire là-dessus, euh, sauf que quand on est très économe comme ça de son argent, on est aussi très économe de ses sentiments. Mmh. Euh, si vous étiez une marque, euh, bon on s'est dit euh, une marque, faut que ce soit une marque bio, une marque verte, Et puis on en est arrivé à la marque Maison Verte, qui euh, donc est une marque écolo euh, pour des Produits ménagers, il faut savoir quand même que la Vierge adore faire le ménage hein, et que quand elle n'a rien à faire, hop! Un petit coup par-ci, un petit coup par-là... Euh, bon, euh, on arrive chez une Vierge, la maison est toujours impeccable, hein, et puis bien rangée en plus. Et puis des euh, choses doivent, ont leur place et elles doivent rester à la place que vous leur avez attribuée. Si vous étiez un hobby, un passe-temps, euh, eh bien vous vous occuperiez d'animaux vous êtes quelqu'un qui aimait euh, vraiment les animaux, vous vous mettez à leur place, vous... Euh, vous avez euh, beaucoup d'empathie pour euh, les chiens, les chats, je parle des animaux domestiques, mais euh, aussi euh, d'autres animaux, euh, bon, euh, par exemple ceux qui sont euh, en train de s'éteindre, les races euh, d'animaux qui sont en train de s'éteindre, euh, ça vous peine énormément et euh, donc euh, votre hobby serait de vous occuper de tout ce petit monde de la faune. Merci d'avoir regardé cette, ce portrait insolite, je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. <musique>